Bonjour à tous, c'est Novel Comme vous vous en doutez, parce que vous avez cliqué dessus, hein, nous voici pour la troisième partie du Let's Play avec Glitch de Halo 2 Anniversary sur PC. Et comme on le voit pas... Ah bah oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Ah, attendez, hop, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, je suis accompagné de mon très cher collègue, Blue Links. Bonjour, Blue. Bonsoir, ça va bah Ça va, juste que tu dis bonjour, il est 21h. Ça, ça <rire> oui, mais c'est pour le record, je pense qu'elle va sortir un petit peu après. enfin Bonjour, bonsoir, de toute façon, je vous aime tous. Euh, ça. Pour ceux. Bablou, pour... présente-toi pour ceux qui ne te, présent... te connaissent pas, pardon. C'est pas je t'ai troll, c'est ça, tu me forces maintenant Vas-y, vas-y, dépêche. Alors, euh, <rire> je fais des allocultures. Voilà. Je, je, je suis voilà. extrêmement euh, travailleur, ça se remarque, hein, avec deux mois d'absence. Génial. <rire> <rire> c'est pas faux. <coughs> eh, celui qui me dit t'as pas compris, bah j'espère qu'il a compris. Voilà. Petite voilà. référence à Camelot, s'est glissé, ça c'est fait. Euh, Aujourd'hui, du coup, nous passons sur la mission L'Oracle. Où on va bah, se farcir le chef hérétique. Et on finira avec euh, Halo Delta. Où on va avoir un beau petit skip de mission. Et si vous avez rêvé. Ah oui, si vous rêvez d'être invincible. Pas besoin de crâne, de cheat code, juste suivez la vidéo. T'es prêt Blue Allez, ouais, moi je suis prêt. Ah c'est parti. J'adore ce petit bruit, je crois qu'ils l'ont pas changé depuis tous les halos quand même. Pip, pip, pip. Ah c'est génial. Alors.. Euh, euh, les glitchs que je Enfin les glitchs. Oui, ouais, on peut appeler ça des glitchs. Que je vais vous montrer ne sont réalisables en solo et en duo j'ai fait les tests avant hein. j'ai entraîné un petit peu blue parce qu'on a déjà eu le souci avec l'épée énergie infinie qui n'a pas fonctionné en... en coopération du coup voilà blue a quand même beaucoup d'entraînement dans les pattes une heure à peu près Exactement. donc normalement ça devrait aller, <rire> ça devrait aller. Ça devrait aller. Je, je me suis juste dit euh, peut-être que le glitch avec l'épée pas fonctionné parce que vous étiez retourné au menu ah oui, c'est... Ouais. Non, mais non, fait... non c'est pas ça, c'est qu'en fait, on l'a déjà... En fait, on avait enchaîné l'émission, j'avais fait un petit cut, et on a enchaîné, mais c'est pas passé. Alors, du coup, euh, je crois qu'il y, la... y a la cinématique. Je vous la laisse, à tout de suite. Qu'est-ce donc Cette puanteur je la connais bien. Bah. Il y a eu un skip Non, pourquoi Ah non, je sais pas, je savais pas qu'elle était aussi courte la cinématique, alors j'étais pas préparé au fait. Oh, elle, est, elle est très courte. D'accord, bon. Alors, pour cette mission, user, bah pas mal de votre camouflage, hein, comme alors premier petit bah un petit easter egg qui a déjà été montré par Eric, hein. j'en profite, je vais vite. Hop Vous savez que l'hérétrique se présente en -ball. holo ball. Lolo ball vous pouvez l'avoir. Hop, encore on monte. Voilà, Lolo ball se trouve là-haut. Vous pouvez l'atteindre avec un grenade jump et ça vous donne un succès. Hein. Donc voilà, suivez la vidéo d'Eric pour tout voir. En attendant, donc, vous pouvez attendre ici indéfiniment, ça ne servira à rien. Le tout est de d'abord toucher le sol, afin d'activer le script. Hop, d'ailleurs, regardez, on va la voir arriver, la petite... L'hérétique, l'hérétique, qui va tirer le coin. Faut que je descende, moi aussi, peut-être Euh, je sais pas, normalement, mes alliés sont censés... Ah bah oui, oui, peut-être, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici Ah bah, ouais, ouais c'est bon ça. Et, l'holopo... Ouais, pas. Ah là voilà. On dirait une Pokéball à un C'est moi qui vais vous faire, faire. Covenant, évolue en hérite. Alors à partir de là voilà, vous avez décampé le script. Hop, on va aller se cacher parce que bon c'est pas tout, on est beau être un arbitre, euh, voilà. Je me demandais qui les prophètes enverraient. Donc on remonte trix. comme pour aller à l'Olivia. Et on reste ici. Je suis flatté. Ah, ah. était c'est Ah, écoute, moi je. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'allais peut-être un petit peu contrer, j'aurais dû faire 45 minutes, <rire> Voilà. Hop, point de contrôle. Donc les seuls ennemis que vous allez affronter ici, c'est du de la forme d'infection du parasite. Et par contre, vos alliés, c'est eux qui les brouillards, tout ça. Hop, hop, hop, trop trop Voilà, bon, mais que ça. Alors si vous voulez combattre à l'épée, faites attention parce qu'il y a votre collègue. Si vous... Ah bah t'es mort comment Je sais pas. Ah bon bah suis... <rire> écoute, euh, bravo, hein, c'est normal. <rire> Alors ça illustre magnifique pour ce glitch qui est censé vous aider, voilà, on est en normal. C'est loupé. Il tout blanc. Ah c'est la porte peut-être ah, Moi j'arrive je, je, pas à spawn. Ouais, non, parce qu'il y a une petite infection un petit tout fou, il qui me... Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est ouvert. Hop, on continue. Euh, sinon, Blue, des petites choses à dire sur toi, sur ce que t'es. On en profite. Oh bah moi j'aime bien, Halo. Merde. Ah, ça un peu... <rire> la révélation de C'est euh, voilà. Non, j'aime bien manger, moi. <rire> Ah, le... ah oui, voilà donc, le premier trick tri va se dérouler sur cette plateforme et il va vous faire gagner un étage de, de l'ascenseur en fait, un étage que vous n'allez pas être obligé de faire et vous allez pouvoir, pouvoir descendre directement. Lorsque vous vous rendez, hop, voilà en face de l'entrée d'où vous venez, en fait, tournez à gauche, la sortie sera par là. Donc voilà, souvenez-vous-en, la sortie elle est, hop, si on la voit bien, en bas là. N'essayez pas de descendre euh, tout de suite, ici, vous avez un mur de mort en fait, euh, dès que vous l'atteignez, si la plateforme euh, sur laquelle vous êtes euh, pas descendu, euh, vous mourrez automatiquement, même si vous descendez que d'un mètre à chaque fois, vous mourrez, j'ai mes doigts qui s'en souviennent, j'ai mes choses, euh... du coup pour le moment, vous vous occupez parasites, euh, sentinelle, enfin bref, tous les conneaux qui vous font euh, du mal, vous vous en occupez. D'ailleurs, l'entrée, voilà, l'entrée est toujours ici. Un coup, un coup. Que vous dire de plus euh, Je suis quand même déçu de tuer de, les. enfin, d'affronter de, de, de, les Parce que je trouve que c'est un je pense. Je connais bah, pas de l'or, mais. C'est le seul qui a écouté euh, le moniteur Le <rire> moniteur, d'ailleurs, c'est ça. Oh. Ah, voilà, bah, bah, voilà, ça sera ma mort de la vidéo. Ah, ça faisait longtemps, euh, oui. Du coup, bah, il a coûté l'oracle, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il coûté, euh, il coûté pas oh, Ok, ils veulent garder le pouvoir, tout ça, mais je veux dire, même Tartarus, il ne peut pas, bah, je, je pense que c'est juste, ils ne veulent pas voir la vérité, alors que c'est quand même création de leur dieu qui le dit. Bon, enfin. Il doit y avoir une explication et je pense que Lunar me mettra une charge en commentaire pour me dire il faut que tu dis ce. Effectivement, c'est ça. même si on a une de c'est les ennemis, c'est. oh Ah bah, là. Que... Mis à part ça, que vous dire que. Ah bah oui, le temps que ça descend, j'en profite, un petit peu de pub pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter pour ceux qui voudraient participer surtout aux prochaines vidéos Let's Play, parce que oui, c'est vous qui allez pouvoir jouer avec moi, le coup, hein, voilà, <rire> attention les chiens, donc voilà, Links euh, il a commenté, oh non, il n'a pas commenté, je lui fais une faveur, je je l'aime mais allez, fait Zoolings, fait dire il a commenté. Ah, alors est-ce qu'on est déjà que... Tu veux surtout pas dire en fait que personne ne veut jouer avec toi c'est ça Non il <rire> y a Aug. Bon le, on l'a loupé le truc mais ça C'est normal. normal. Je suis pas ça, mais... pas, des non c'est bah, vrai. Au moins t'es renseigné sur tes tricks, c'est cool. Voilà. Donc là à partir de là, il... Ah j'ai loupé le coche, enfin vous pouvez le faire un petit peu avant. Là, sauter sur. Ah bon, là elle Mais oh, C'est bon Voilà. Hop Vas-y. Là. Et vous vous laissez glisser sur le petit bord. Ici. Et. Voilà Bienvenue à la suite. Le blue c'est bon. Alors ensuite, je vais vous en camo. Histoire d'être un petit peu tranquille quand même, parce que bon. Quitte à l'avoir. De santé. Allez, petit moment euh, vous ne pouvez pas passer, malheureusement, que... pas mais impossible de passer. Vous êtes obligé de les pour activer le script qui ouvrira la porte. Et vous en faites pas. Dans pas longtemps, vous serez invincible. Et ça, bah ça fait plaisir. Oh merde, je suis navré, c'est moi. Désolé. Ouais, c'est oh, pas mal Ah, que... euh, mais voilà. Oh, euh, Karma. Ouais, non, mais c'est même pas. Là, c'est... Je suis... Voilà. Le karma, c'est j'ai attaqué une... une forme... pas euh... ai bon, Mais les formes Ah, c'est fort. On je... je... je... parle des ballons. Ouais. On parle de truc? Ouais, c'est cool. Donc oui, il me semble. Ok. Bon oh bah voilà, du coup on continue à apprendre des choses. Euh Ah oui, du coup, c'est vrai que suis... j'ai vu ça il y, pas... Passé il y a pas longtemps sur le Discord. Blue, est-ce que tu as déjà vu un grenier infecté Eh bien, sur Lords. Ah, bah du coup je l'ai pas fait. Il y a, y y a des concepts d'art, il me semble. Donc il y a mais... mais à part Halo Wars 2 il n'y a pas de greniers infectés. Enfin je, je sais pas si on en voit dans le gameplay mais il y avait des concept arts qui montraient des grenières infectés il me semble. Mais ouais. euh, alors ça, ça se peut que je raconte des conneries, grosses... hein. A... Venez sur le Discord pour ce genre <rire> de questions. Je ne suis pas je ne suis pas qualifié pour répondre à ce genre de trucs mais je vais essayer. Euh, il me semble que les greniers n'ont pas assez de calcium tout comme les rapaces, ce qui les empêche d'être euh, infectés par euh... le virus. C'est une histoire de caisse Ouais, vos produits laitiers sont les amis pour la vie, euh... Ça dépend dans quelle liberté de trouves. Ouh, le diable Les produits être euh... Enfin, <rire> je vais <te> le faire <rire> <rire> Peut-être que les fossoyeurs existent déjà, Ceux qui ont fait ceux qui font les pubs C'est les Illuminati C'est pas des reptiliens Oh mon dieu <rire> Bon, on va pas partir dans les théories du complot il y en a assez comme ça sur les réseaux sociaux. Donc ton moment, quelque c'est un peu long, c'est bien trop. Mine de rien. Allez, descends mon pote. Alors en sword... il de. avait pas une swear là pour traîner Si celui-là. Je suis pour ça. Ah merci. Ok, bon, je veux la réserve pour la du sinon je suis. 52, oui, mais Alors, je crois que au ça va être au prochain point de contrôle. C'est une une micro-technique. Ça peut vous servir, mais c'est vraiment. Ah, une autre. Voilà. Allez, ça, ça, ça. Attention. Euh... Ah non, c'est bien. Il y a l'énergie. Euh, T'en vois pas d'autre J'y Ah, si, il si y Je comprends pourquoi il fait 25 minutes. Hein. Je sais pas pourquoi il commence à se faire 25 minutes. Euh... L'ascenseur est ici, je pense. Ah, ça y est, c'est ouvert. Vas-y, camo. Ah, bah ouais, non, on va en Je suis camo. Je crois que s'il reste des ennemis, ça se tient pas. Hein. J'ai un doute. Je pense qu'il faut les éliminer, attention, tac tac, vas-y reviens, non non je pensais que je disais qu'il reste des ennemis dans la salle, pas forcément Bon la salle, ah. non bah on est Se extérieur, vas-y viens, hop, normalement ça va se fermer, voilà, pour c'est tout, tuer tout, tout monde. le monde, Camo est rentré. Pour ceux qui auraient suivi les vidéos, hein, je vous ai appris le Flying Sword dans la toute première, vous je... pouvez, pouvez le faire en fait. ici, notre sur, euh... ah non c'est pas ici tout de suite, euh, ici, ouais, vous mettez camouflage et vous passez par la gauche. Sérieusement, bon, à gauche, il y a rien, à droite, il y a une armée. Du coup, bah, bon, le choix est fait, hein. Après, si vous avez vu la difficulté, il euh, est euh, Et voilà, vous avez deux ou trois de l'un pour me passer. Je vais passer trois ouais. de l'armée. je ne t'assisterai pas dans la station. Ils oui, n'auront pas de sécurité pour faire oh, face à cette invasion. Oh, le haut crâle que j'ai vu. Le Donc, quoi J'ai réussi à le coller, dit-il. Euh, Ça fait plaisir. Hop, de façon, de façon, de façon. Voilà, là, l'hérétique. Voilà, vous avez... Alors, le plan is voyez, ça fonctionne. Mais, l'hérétique, ne peut pas... Alors, vous perdez même pas de munitions. Et n'essayez pas de rentrer avant lui. J'ai essayé, je me suis dit, tiens, je vais bouger de Putain, <rire> non, non, non, non, non, non. Vous mourrez. Il y a un mur de mort, quest euh... ce qui se passe avant la cinématique. les gens C'est C'est quoi, là ah, bah, je crois que cette fois-ci, c'est moi qui t'ai foutu ah, <rire> ah, bah, c'est pas grave, cinématique. Cet abri me protégera de la tempête, et tu seras entièrement rouge Arbiter, où est-il C'est un s'est retranché là-dedans. On ne pourra jamais y pénétrer. Nous devons donc le faire sortir. Comment Ce câble. Je vais le couper. Que tout le monde retourne au vaisseau. Alors pour cette partie, très important si vous voulez Retournée que le jeu à la zone fonctionne. Un douter, des deux joueurs, étacher, si vous le faites à station, deux, hein, en, si vous le faites en solo, vous faites exactement ce que vous voyez à l'écran. Un des deux joueurs reste en bas, s'occupe des ennemis, enfin de ce qui traîne. L'autre joueur par contre va faire le, la manipulation que je vais vous montrer. Hop, là déjà à partir de là, vous mettez le camouflage. Vous allez jusqu'à l'ascenseur. Et voilà, donc pour être immortel, c'est simple, bah, déjà, ça par derrière Sans de Oh mais non mais j'ai pas fait gaffe le camo il est pas passé. Ah bah c'est bon mais il est bien Euh, Ouais donc on va remonter, je pense que ça va, je mets pas trop en bas. J'observe cette magnifique porte fermée. Hein. Et je vais que vous, je vais que en mourir d'autant fait. Donc, vous allez derrière le bouton de l'ascenseur et vous l'activez. Voilà. Une fois que l'ascenseur commence à monter, vous le réactivez. Et vous vous mettez en dessous. Pas de crainte. Ouh voilà. Ça vous fait un petit jump. Et à partir de là, félicitations. Vous êtes immortel. Ah, vous pouvez arriver. Et il y a le problème. Il n'y a rien qui part. Ça dure jusqu'à la fin du jeu. Seul problème lorsque vous allez faire chuter la station, le jeu va considérer que vous êtes toujours en vol. Donc là, vous coupez les trois câbles et vous ressautez le plus vite possible dans l'ascenseur. Lorsque vous allez dans l'ascenseur, du coup, la, la station va chuter et... comment dire... Par les Regardez la station. physiquement en fait, vous allez être considéré un peu comme si vous étiez sur la lune. Vous voyez, vous très faible. Pour avancer, vous allez devoir vous blesser plusieurs fois si jamais vous avez le malheur de sauter. Appuyez plusieurs fois sur vous accroupir en regardant vers le sol et vous allez redescendre lentement. Vous perdez un peu en maniabilité, mais bon, vous êtes quand même invincible. Faites ça en, en voilà. Donc là, on va... ici. Voilà. Alors, vous je vais vous en un petit exemple, Normalement, vous empruntez les, les, escaliers, les... Le pas les escaliers, mais On voilà, et ce salon, Vous tomber très très mal. Donc, vous pouvez vous aider d'épée, l'épée vous amener vers les ennemis. Hein. Ça vous aide à vous déplacer un petit peu. Blue, du coup, tu es resté coincé ou le niveau a plus? Exactement. Non, moi, je suis coincé dans le Ah, dans l'antichambre. Voilà, c'est dommage pour le second joueur hein, C'est, alors non parce que c'est extrêmement marrant je, <rire> Allez, je pense, oui, oui, est pas au moins être une fois le second joueur c'est extrêmement marrant parce que <rire> voilà. on voit euh, le, là, la structure vous vous de l'ascenseur euh, vous ouais. laissez appuyer sur la touche s'accroupir en avançant là, là j'avance hein. Voilà. alors le moindre petit saut hein, si jamais vous prenez un petit rebord que vous déconnez un tout petit peu le moindre petit saut va vous faire euh, une... Ben, comme sur et voilà ouais. <rire> Gravité pour vous est redevenue normale. C'est pratique. Ah, du coup bah faire pour le boss. C'est fou qui en à hein ah. Voilà, donc là vous voyez vous se sauter. Donc le second joueur hein, est toujours vulnérable. Pour en revanche, le fait que je les tire. Voilà, voilà. Oh, attends, ok, moi je crois que je prends aussi aucun dégât. Euh... Sérieux Je prends aucun dégât. Vu que je suis pas mort prends euh... le bug, je prends aucun dégât. Ah, ok, alors pendant nos tests. Voilà. Alors du coup, oui, pendant nos tests, notre cher ami Blue Links, prenez cher. Euh... Ah oui Il est décédé malheureusement dans l'ascenseur et... Il reprenait des dégâts. Donc si le styro joueur ne meurt pas, il est aussi invincible. C'est bon à savoir. C'est pas compliqué de pas mourir, c'est une idée de faire comment il saute de nous. Oui voilà, en fait j'ai de pousser. et attends de... de vous sur le Ah comme c'est agréable, cette petite balade en famille. On a l'impression de se le c'est ça. En s'étant la plus troublée ça fait du bien. La petite brise oui. un peu de sable aussi dans le monde non, là, ah, ouais, c'est <rire> un réflexe, je ne ouais, ouais, pas ouais, ça, ouais, ouais, sais pas pourquoi ouais, ouais, ouais, ça ouais, ouais, ouais, ouais, Allez, première, ça même le parasite n'en veut pas. <rire> sérieusement, je me vexerais à leur place. Ah merde. Ouais, non, mais, bah, forcément, Ah ouais, ouais bah, bah, là, c'est pas droit, ça c'est pas Alors, tu ouais, sais si coup, tu coup, après, coup, après, faut trois fois, des Il faut juste laissez, laissez, laissez, laissez. Laisse. Ici, il y a des je préfère mourir ici que d'accomplir la volonté funeste des Prophètes. Qui t'a raconté ses mensonges L'Oracle Bonjour Je suis 343 Curtis Park. Je gère l'installation 04. Demande à l'Oracle ce qu'il sait sur Halo. Il nous sacrifierait pour rien. Des questions Génial Heureux de pouvoir vous aider. Les élites ne voient rien, Arbiter Alors, je leur ouvrirai les cieux. On en parle du. Fait... Ah ouais, alors là, là, vous pouvez y aller, hein. faites-vous plaisir, vous êtes toujours oh. possible. Non, on en parle du fait qu'il dise... Euh, qu'il veut lui ouvrir les yeux, mais il lui tire, il lui tire sur la gueule avant même qu'il ait posé une seule question. Ouais, ouais, c'est... Ah, bah voilà, là, voilà. hop, allez, petit oh. bague, mon pote. Traite. Ouais, Quel dommage C'était vraiment un très bas bon Je n'avais pas le choix, Saint Oracle. Il mettait le Grand Voyage en danger. Oracle Grand Voyage Pourquoi utiliser vous tous ces mots qui ne veulent rien dire ah c'est, l'oracle, le voilà. Venez, nous quittons ce système. Ah ouais, il est quand même vénère, hein, le Tartarus. Hein. Le pauvre 343, ce qu'il prend comme il prend cher. Enfin voilà, Blue, toujours là toujours. Voilà, donc euh, si vous constatez une petite différence de temps hein, entre avant le boss et après le boss, c'est que ce cher lanceur Windows a... nous a fait planter le jeu. Donc voilà. Il y a encore de légers soucis sur la... Donc, je vous dis ça, on est le 20 mai 2020. Hein. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais du coup, il y a de légers soucis sur la coopération. Voilà, ça arrive que ça plante et malheureusement, ça arrivait pendant le... Pendant la run. Donc voilà. Nous avons. Hein, ça, Donc... hein. <rire> ça arrive encore sur Xbox. Comment hein. Ça arrive encore sur Xbox. Ah. Bon bah voilà. <rire> pour, euh, comme quoi, tous les glitchs hein, sont portés sur <rire> sur PC, et les bugs aussi apparemment. Du coup, nous allons passer à l'eau delta. À l'eau delta, comment dire. Cette mission, vous n'allez pas avoir beaucoup de la mission. Vraiment pas beaucoup. Ouais. Blue, t'es prêt On a assez de. Ah répété, bah... je pense. Ne vous habituez pas à, à, à la fameuse phrase du marines avec la carte postale. Hein, vous <rire> si tu peux préciser, parce que là j'ai pas du tout l'arrêt. Il n'y a il pas y a du tout la Non, non. Euh, quand, que... le Warthug, quand le Warthog est largué au, au début, euh, quand tu, euh, du coup, quand tu avances, et que tu vois la première fois le, le temple au milieu de l'eau. Ouais. Euh, as un Marine qui peut te, qui peut, qui peut te dire la phrase "Wow, euh, ouais, regardez, c'est super beau, blabla." Enfin, truc dans ce genre. Ah ok. Et il fait. Euh, euh, « Cher sergent, on botte des culs dans l'espace, vous nous manquez. Euh, » <rire> Ah bah, euh, bah euh... Voilà, du coup, ouais, c'est... « Je ferai gaffe, j'essaierai de faire gaffe. » Ah bah tu, tu ne la verras pas Bon, bah je euh, ferai ouais, gaffe ouais. plus tard. Voilà, c'est ça, sera de la prochaine fois. <rire> bon enfin, en attendant, on rejoue avec notre cher major. 15 minutes, hein. objectif de temps, 15 minutes. S'il est content, on n'arrive pas. C'est méchant, oh. mais réaliste. Ouais, mais bon, quand même... Enfin, bon, normalement, vous voyez, juste... Ah. Rapport Nos deux réacteurs ne répondent plus. Nous dérivons. Les nacelles sont HS. Je dois redémarrer tout le système. D'accord. Et voyez où nous sommes. C'était un peu brusque. Désolé. Est-ce que tout va bien Bien sûr. Major pas de problème. Commandant, on a repéré quelque chose. Regardez. Cortana, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, c'est un autre Halo. <coughs> de quoi C'est donc ça que mon père avait trouvé Je croyais que Halo était une arme gigantesque. C'est le cas. S'il est activé, il peut rayer des galaxies entières de la carte. Je veux toutes les informations que vous avez sur le premier halo. Plan, installation, tout. Et je me fiche de savoir si j'ai les autorisations ou pas. À vos ordres. Où est notre cible Le vaisseau ennemi stationne au-dessus de l'anneau. Nous allons passer juste au-dessus. Parfait. Étant donné ce qu'on sait sur cet anneau, nous devons absolument capturer le Prophète du Regret pour apprendre pourquoi il est venu sur Terre, puis ici. Major, après la première section, on vous lâche. Sécurisez la zone. Sergent, préparez deux pélicans et suivez-les de près. À vos ordres. En attendant de pouvoir me battre, je reste en retrait. Hors du vaisseau, vous devrez vous débrouiller seul. Entendez. Contact cible dans 5 Accrochez-vous bien ah. cette mission, vous n'allez pas avoir beaucoup les nouveaux graphistes, Vous hein. en faites-la normalement si vous voulez vraiment profiter du paysage, de tout ce qui a été ajouté, enfin, sur la version anniversary. Mais pour être beaucoup plus simple, vous allez devoir passer en mode normal, hein, donc à l'eau de, de... 2004. Merci. 2004 3 ans après l'eau, oui, non, 2004. Ah, je pensais que tu vu le succès... Et... Oula, pardon. Enfin, non, c'est pas toi. Je pensais que vu le succès, il l'avaient sorti un peu plus tôt, comme ils avaient fait pour, enfin, comme ils font pour plein de jeux à licence, quoi, qui sortent, euh, qui Ou pas de... J'ai pas. <rire> pas compris. Tu sais, t'as plein de licences dès que le premier jeu fonctionne, boum, ils poussent pour euh, sortir le jeu derrière, quoi, le... enfin, sortir une suite. Un peu comme Tomb Raider, Spiro. Euh, ah bah, euh, la campagne de Halo 2 aurait dû être plus longue, il me semble. Euh, oui, en plus, oui, c'est vrai qu'ils avaient déjà poussé pour la, la oui, première. Allô. Alors... Voilà, donc là, une fois que vous avez suivi le cheminement, vous longez. Et le but étant. Hop, voilà. Vous trouvez cette petite. Euh, je sais pas comment on peut l'appeler ça. Une petite corniche. Et vous descendez-y lentement. Le but c'est d'activer un point de contrôle. mettez-vous accroupi, être sûr que aucun rapace ne vous voit. Et voilà, point de contrôle. à partir de là, le script est enclenché. Vous pouvez donc commencer à monter. Donc, ça, c'est les versions faciles un petit peu plus compliqué après enfin, vous pouvez vous remettre en normal hein. longer le soleil suivez le soleil au fait. le dieu du soleil <rire> alors vous noterez quand même que les textures qui prennent le pas sur le comment dire sur la physique du personnage c'est les anciennes textures hein. voyez là vous pouvez voir Blue, hop là les anciennes les nouvelles les anciennes les nouvelles donc c'est pour ça, sur ce. Non, enfin, sur ce niveau, ou si vraiment vous cherchez à faire des hors-maps ou autre sur d'autres missions, prenez en compte les anciennes textures. Donc là, on descend. Voilà, tout, tout, tout, tranquille. On voit l'arbre. Ah l'arbre mojo, sérieusement, on dirait presque. Ou comment ça s'appelle le... C'est grand-mère feuillage dans le Grand tasse. T'as pas la ref non plus là, Blue si, si, si, il peut quand même t'asseoir. Ah, merci, de... je vous le disais. <rire> <rire> Parce que Blue ne connaît pas l'arbre mojo. Voilà, vous pouvez le taper, c'est bon. Ouais, oh, tu vois <rire> pas tout de suite, hein, quand même un peu de, un peu de temps, s'il vous plaît. oui. Bon, tu t'occupes des gosses, au cas où y il y a quelqu'un qui vienne, et non, tout le monde. Ah, bon, après... euh, attention, je suis là. Hein. Ok, ok. Alors Martial, pour le pont, activez-le deux fois. Hop là. Première fois il monte, et deuxième fois il redescend directement, ça vous de perdre le temps. Oui, on peut attendre mon temps pour que je redescende. Ah zut, il faut se suis supporter. Alors là vous allez. Le reste du niveau, enfin fait, enfin le reste, la grosse partie du reste du niveau va se faire en ghost. Le principe va être de rusher d'aller activer un point, même pas forcément un point de contrôle mais simplement une apparition d'ennemis et ensuite on part en parant hors map jusqu'à la fin du niveau Je dire, là, le score... On encore, on encore on le score de temps, pardon vous l'avez, enfin, le score, vu il y a donc, on donc, on donc on il y a des techniques, disons, plus rapides vous peut-être peut gagner 30 secondes mais il faut les maîtriser on a eu des entraînements euh, juste avant d'enregistrer cette vidéo. Je crois que sur 50 cinquantaine décès, il y en a deux qui sont passés. Essayer... Entraînez-vous d'abord avec notre méthode. Donc là, on va se plonger, plonger le mur, Partez ici, voilà, là où il y a les rapaces, tac, la tac, tac, Alors, il est possible que des fois, vous ayez un point de contrôle, c'est simplement s'il n'y a pas de rapaces, enfin, que les rapaces ne peuvent pas, et que les élites, voilà, là, vous pourriez en rentre ne vous ont pas suivi. C'est pratique pour la suite, ah, parce qu'il y a des risques de chute. Donc, à partir de là, vous longez sur la gauche, vous essayez de faire monter l'aile et vous boostez. Hop. Voilà, comme ça, monte. Pour le deuxième, vous avez juste à booster, ne hein, vous embêtez pas. Et c'est là que la petite partie compliquée arrive. Vous allez devoir en fait vous laisser glisser le long de la montagne jusqu'à un certain point. Mais. Vous avez de fortes chances en fait de cogner sur une corniche. Un peu. ça là. Là on se de laisse descendre tout doucement. L'eau si t'arrives à me guider peut-être, non Je sais pas si tu vois à travers les feuillages c'est un petit peu. Je te le vois pense. Absolument. Ah euh. Alors non, c'est pas Ah non, ça a rien à voir, c'est absolument pas là dessus. Moi j'ai réussi. Alors, toi t'as réussi. Alors attends. Oui. Je... Je vais peut-être me permettre de prendre mon gauche. du coup je me suis dit Ah oui, c'est vrai que là je suis pas Là on n'est plus On est plus invincible <rire> Voilà donc en fait vous tombez ici hein, c'est assez compliqué Donc normalement ah, en fait, vous, non, vous arrivez en haut Et si vous avez trop de vitesse au fait Voilà vous finissez là bas Et ça ne va pas <rire> et voilà ça ne va pas Du coup bah, en coop hein, co Lorsque vous avez un coéquipier qui gère c'est pratique Merci et re tout le monde, petite parenthèse, parce que je me suis rendu compte forcément au montage qui on ne voyait pas le trick, au fait, on voyait Blowlinks le faire, mais on ne voyait pas du tout comment le faire. Du coup, voilà, petit réenregistrement tout seul cette fois, pour vous montrer exactement le passage qu'il faut prendre, et ainsi, bah, que vous soyez au courant de tout le trick euh, en entier. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que j'étais censé le refaire avec Blue Link, mais que nous avons eu quelques petits soucis d'Xbox Live. Alors hein euh, où je parle là, on est samedi, vendredi, ça, enfin bref, plus la semaine de travail. Du coup, voilà, je suis tout seul. Alors là, vous repérez la petite, hop, la petite encoche. Je sais pas si vous voyez, ça fait euh, une petite corniche. Donc vous y allez tout doucement. On descend, on descend, descend. Voilà. Euh, c'est là, voilà, on va arriver ici, ça se trouve juste en bas en fait, hein. Avec... et voilà, après vous n'avez plus qu'à suivre le trick, euh, comme indiqué. Lorsque vous avez un coéquipier qui gère, c'est pratique, merci Blue, ouais. en fait vous avez juste à allonger la falaise, hein. <rire> oui mais moi des fois je suis déjà tombé et ça fait mal. Je, je, en fait, je, on va pouvoir se descendre aussi en fait, euh, tôt. Ensuite, deuxième point un petit peu compliqué. Là, vous allez devoir descendre sur le petit rebord. À partir de là, ça va bien. Le souci, c'est qu'il faut passer de l'autre côté et descendre tout en maintenant le boost pour activer un checkpoint. Enfin, activer une apparition d'ennemis. Donc là, hop, on maintient le boost. On descend tout doucement, tout doucement. En fait, vous devez voir une petite phrase qui s'annoncera là où il y, y a le temps où on voit le temps qui tirera pas. Ce, là. Plus, je ne sais plus trop ce que c'est. L'eau essaye d'avancer. Du coup, voir si c'est ça qui fonctionne. Tu... Vas-y. Alors vous, vous mettez là. Votre équipier avance un petit peu pour voir. Alors c'est un tâton. Hein. Franchement, c'est c'est vraiment un tâton. Et là, on va pas l'avoir. <rire> voilà, on rentre dans cette période où on ne l'aura pas. C'est parce que... Euh, voilà, on va par ici, par ici... C'est vraiment aléatoire, hein. ça peut aller très très vite. Ah Oula, Voilà je te n'y verrai pas son voilà Hop, une fois ça, là vous pouvez remonter, vous longer. vous voyez ce que ça donne hein. en version normale C'est pour s'y retrouver, vous avez pas de chance de tomber. Donc, euh, restez, en, restez en version. Ancienne, on va dire ça comme ça. À partir de là. Ah non, oula, là, là j'ai des trous. C'est ici, qui... non Ouais, hein non mais c'est moi qui fais n'importe quoi, désolé. Ah, bah je me suis fait TP sur toi, voilà. Bien, toujours rien sur le. In-Number Clad sur la grille de combat Une fois que vous êtes descendu. Là, vous êtes à la fin du niveau, c'est réglé, vous faites le plein de munitions, de grenades, etc., juste pour les élites de fin, et voilà. Vérifiez quand même que vous ayez peut-être, voilà, des ennemis qui apparaissent, une sari, peut-être une fois sur fin, que les ennemis n'apparaissent pas, c'est juste que vous avez mal déclenché le dérapage en voiture, voilà. Et donc, aucun ennemi n'est apparu, et la fin n'est pas accessible. Pour que la fin soit accessible, vous ayez surtout les élites... Hop, on va prendre une, une petite sword. Donc, déjà, là, a... voilà. Une fois les élites abattues, c'était le dernier. Fin de la mission. Ouf C'était compliqué. Donc 8 minutes, hein. Je sais plus combien. Je sais pas si t'as vu au début de mission. C'est quoi, c'est 15 minutes pour faire 15 ça. minutes, exactement. 15 minutes. Bon, voilà, là vous avez la moitié de temps. Euh, on a un petit peu galéré en plus. Hein. J'ai perdu mon ghost. Euh, on a mis 30 secondes de trop pour euh, déclencher le rapace. Mais voilà, vous voyez que niveau ennemi, on a pratiquement rien affronté. Seulement ceux de la fin et deux trois grognards du début plus ceux du pont. Sinon tout le reste est sauté. Voilà. Donc voilà. Sur ce, bah Blue, je tiens à te remercier. Ça fait plaisir Mais de jouer avec toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué ensemble. Oui. Et merci à vous de suivre cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en, en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres techniques, même pas forcément plus efficaces, mais d'autres techniques à vous, qui sont peut-être plus belles, qui a peut-être, vous avez peut-être d'autres Easter Eggs à nous montrer, n'hésitez pas à le poster, même à me contacter sur le Discord. Hein. Je pourrais faire venir, venir faire une partie avec vous. Il n'y a aucun souci. Et puis bah voilà, sur ce, moi je n'ai plus, plus rien à dire. Hein. Je vous attends au prochain épisode. Blue, un petit mot de la fin, je te le laisse. Euh... D'accord. Euh... Ah ouais, <rire> non, mais écoute, euh... alors qu'est-ce que je pourrais dire Allez, notre petite... Euh... Notre petite Discord à l'eau.fr. Euh, Discord à l'eau.fr c'est très bien. Ouais. Voilà, et bon, wow. oh, je pensais et, plus et... à Vivalo en général. Oui, non, mais ça, est, ça est après, ça Vivalo bien sûr, mais... faire euh, Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis santé bonheur et à une prochaine vidéo. Vivalo il va l'eau. Hop, attends, je vais couper le truc. C